Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre le lundi 6 décembre 2021. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour cette semaine à partir de lundi Alors, la semaine commence avec le soleil. Je vais vous regarder, on va regarder les planètes où elles sont placées, les influences que ça a pour chacun de nous, et puis à la fin, je vous réserve quelque chose comme j'aime le faire. Cette fois-ci, ça ne sera pas une petite histoire, je vous en garde une particulièrement dense, mais je vous ferai ça, euh, euh, je pense, ici, une semaine ou deux. Hein, vraiment, celle-là, c'est... Le... Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais vraiment, je l'adore. OK. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine Dans le semaine, il y a le soleil, principe de vie, principe de vitalité, de, de, de positif, d'éclairage, de lucidité, de conscience, d'énergie, soleil, quoi, tout simplement, qui, est, qui démarre la semaine pile au milieu du signe du Sagittaire. Or, nous savons avec l'expérience et à l'usage que le signe Sagittaire, lorsqu'il est bien canalisé, est porteur d'énergie extrêmement positive, optimiste, stimulante, encourageante, qui donne envie de, de, de voir le bon côté des choses, c'est pour ça que j'aime bien, moi naturellement, les planètes en Sagittaire. Après, il ne faut pas qu'elles partent trop dans le côté neptunien pour ne pas se perdre dans des situations de flou, mais très globalement, cette cette puissance, on appelle ça la puissance jupitérienne, donne une dynamique optimisante dans les clous positifs, chaleureux, etc. Que j'aime beaucoup, voilà, dit, vous l'aurez compris, j'aime bien. En euh, plein milieu du signe. Alors, qui vont être les gagnants Les gagnants, les gagnants, ceux qui vont bénéficier au maximum pendant toute la semaine de, cette belle, de ces belles énergies, de cette belle dynamique, de cet état d'esprit, plutôt à aller voir le bon côté des choses auxquelles je suis sensible. Euh, eh bien, ce sont avant tout mes signes de feu, <rire> en ce moment. C'est une période qui vous veut du bien, mes signes de feu. Vous êtes les gâtés, vous êtes les privilégiés. Vous êtes ceux qui êtes le mieux protégés par ces influences-là. Donc, les gagnants, mais pas que, vous allez voir, il y a cinq, cinq, toujours cinq, cinq gagnants. Ceux qui reçoivent l'aspect, ceux qui sont à 60, ceux qui sont à 120. Qui sont les gagnants Avec cette force de vitalité, mes sagittaires, mes béliers, mes lions, mes versos et mes balances. Vous cinq. La conditions solaires comme on l'appelle, vous envoie, vous distille des rayons tout à fait bienveillants, euh, même si on est en hiver, le soleil est quand même là, il est planqué derrière les nuages, mais il nous envoie des influences qui nous veulent du bien, qui nous invitent, qui nous poussent, qui nous encouragent, qui nous stimulent à voir ce qui fonctionne avec clarté, avec lucidité, à faire du tri dans ce qui ne fonctionne pas pour aller se concentrer sur l'essentiel, pour faire converger nos énergies, vers ce qui fait du sens. Ce qui fait du sens, pour moi, c'est un truc tout à fait particulier. Je vous le garde pour la fin. Voilà les gagnants. Bis repetita, donc exactement la même chose, avec une autre planète qui est derrière, qui est dans la même zone, qui est Mercure. Mercure, c'est la communication. Mercure, les échanges. Mercure, l'intermédiaire, le messager des dieux, comme on l'appelait et dans le même sillage que, que le Soleil, ils sont en ce moment assez proches, et lorsqu'il y a dans le Ciel des conjonctions, des mixtes, hein, on regarde la de la Terre où nous sommes, on regarde le Ciel, et Soleil est dans un axe, et Mercure est très proche de lui, dans notre champ visuel. Et donc Mercure à 4 degrés du Soleil, en Sagittaire aussi, donc euh, favorise la communication, favorise le, le fait de, de mettre en relation la lucidité, la vision d'ensemble et les mots qui vont avec. Hein, L'adaptation, la souplesse, l'élasticité qui va avec. Et, et ça tombe bien parce que Mercure en Sagittaire, c'est pas toujours le plus souple. C'est un euphémisme. Hein, parfois, il a, enfin, même souvent, Mercure, à moins qu'il soit. Euh, contexte éducatif qui a appris à canaliser ça de façon assez euh, feutrée mais profonde, Mercure, le mental, la communication en sagittaire, il dit ce qu'il pense, il envoie de l'énergie un peu directe, il, euh, il y va sans filtre, alors au départ quand on ne connaît pas ces profils-là, ça surprend parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'il nous donne comme info Il nous vole dans les plumes. Il y va franco. Il n'a pas de filtre en fait. Et puis quand on connaît, ensuite, ça nous rassure parce qu'on sait sur quel pied danser très rapidement. Et donc cette, cette configuration de Mercure en Sagittaire nous pousse tous, nous invite tous, nous, nous donne ce petit cran supplémentaire, ce petit cran tâche sur une sorte de curseur à être dans l'expression et puis d'être dans l'expression directe. Je crois qu'il y a une émission il y a longtemps qui s'appelait comme ça, l'expression directe. Voilà, c'est un peu l'idée de ce qu'il y a dans le ciel. Donc quand on en a conscience, il est important d'essayer de canaliser sa communication de façon à éviter les aspérités. Hein, dire Ce qu'on pense, c'est formidable, mais il faut trouver les bonnes cases et rentrer dans les bonnes oreilles. Et pour y parvenir, parfois, il faut fragmenter le raisonnement pour être sûr d'être bien entendu, sans que ça crée d'obstacles. C'est l'idée, moi qui suis un mercurien, c'est un truc que j'encourage à faire, s'approprier les mécanismes de mercure qui euh, sont dans la communication et l'échange, mais pour que l'information rentre bien dans l'oreille de l'interlocuteur, il ne faut pas y aller de toutes choses. Parce que là, on risque d'en faire en sorte qu'en face, on ait un obstacle, ça rentre une fois, puis après c'est un bloco, ça ne rentre plus, donc ce n'est pas, pas la meilleure façon de s'y prendre. C'est dit. D'autre part, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel Vénus, la vie amoureuse. J'aime bien regarder Vénus. Vénus, c'est la première des colorations qui nous permettent de créer du lien avec ceux qui sont autour de nous. Il y a deux planètes qui concernent notre vie affective, notre vie amoureuse à tous. Il y a la Lune qui incarne notre ressenti au quotidien, notre, nos mécanismes fonciers et émotionnels, notre histoire, notre enfance, notre vie de tous les jours. Et puis il y a Vénus. Vénus nous renseigne sur la façon dont on aborde le, le, le relationnel avec ceux qui sont autour de nous. Alors ceux qui sont très marqués par Vénus ont plus naturellement tendance à, à trouver des bonnes formules, à faire du charme, parce qu'il y a besoin d'être aimé. Une Vénus très puissante a besoin d'amour manifestement, donc envoie les signaux pour obtenir en retour hein, l'écho d'affection, de bienveillance, de douceur, de gentillesse dont on a besoin parce que c'est un aliment précieux. Vénus actuellement est en capricorne donc c'est pas, on le sait, c'est pas sa position la plus fun, c'est pas sa position la plus farfelue, c'est un euphémisme, mais dans tous les cas elle est extrêmement fiable, fidèle, endurante, sérieuse. Elle s'attache profondément, mais avec le temps. Il faut souvent un temps de réponse. Voilà comment est coloré notre ciel collectif par la présence de cette Vénus qui, actuellement en Capricorne, nous distille une façon d'aimer euh, plus, plus, pas plus retenue, pas plus réservée, mais, mais Mieux penser, j'aurais tendance à dire. Mieux penser pour que ça dure, pour que ça se pérennise. On n'est pas dans les coups de foudre, on n'est pas dans les élans passionnels, on est dans, le, dans, la, dans la profondeur de l'attachement. Voilà ce qu'elle nous distille tous collectivement. Et puis il y a ceux qui bénéficient complètement de cette influence parce que les angles formés sont heureux. Je vais y venir. Les gagnants au niveau affectif, cœur, amour, là, pour la semaine qui vient, vont être... Mes capricornes, en ce moment vous avez énormément de charme, mes capricornes. Les taureaux, mes taureaux, hein, en ce moment c'est votre planète maîtresse, la bonne blague. Mes poissons, chez qui Vénus naturellement est très heureuse aussi. Donc quand une planète est heureuse naturellement dans un signe, hein, que ce soit en taureau ou en poisson, eh lorsque les influences sont heureuses, on a vraiment un cran de charme supplémentaire. Vraiment, c'est marqué. Voilà. Et puis effectivement, ça marche aussi pour mes vierges et pour mes scorpions. Mes scorpions vous arrondissent un peu la note. Et mes vierges, attention à ne pas devenir de ville flatteur. Hein, ce qui est un peu la tendance du signe, parfois, lorsque vous maîtrisez bien les mécanismes vénusiens. Voilà, c'est très bon pour vous au niveau émotionnel. C'est pas mal, comme ça, ça équilibre un peu le thème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a Mars. Mars, c'est la volonté d'action. Vous savez à quel point j'y suis attaché à Mars. Mars, selon la formule consacrée, c'est là où on... On retrousse les manches, comme j'aime le faire, on retrousse les manches. Et puis on avance. Alors, les gagnants avec Mars, la volonté, l'action, qui sont-ils? Mars actuellement est en scorpion, je vous en ai fait des poufs, des kilomètres sur la puissance de Mars dans ce signe. Mars en scorpion donne, apporte un concentré de passion dans tout ce qu'on touche. C'est un peu la couleur du ciel. Globalement, ensuite il faut voir comment ça résonne chez chacun de nous excellent pour mes scorpions. La Mars euh, débute la semaine à 25 degrés, donc il est dans, son, dans sa dernière séquence, un hein, troisième décan du scorpion, donc apporte une force, une volonté, une détermination, une endurance, une, un concentré de passion dans toute action pour mes scorpions. Mes cancers dont je n'ai pas parlé, hein, en ce moment c'est toujours bon pour vous pour agir, prendre des décisions puis vous y tenir. Mes poissons, excellent aussi, en ce moment, les caps sur lesquels on est en train de se diriger. Grâce à Mars, il ben, y a le moteur dans la voiture qui pousse avec énormément de puissance euh, les objectifs, qui, qui nous rapprochent des objectifs avec lesquels on tend. Et puis, si une planète est en scorpion, elle veut du bien aussi à mes vierges. En ce moment, mes vierges, euh, tirer sur la machine, on bosse, on travaille, sérieusement. On est bien concentré sur ce qui se passe. Et enfin, sur mes capricornes qui, euh, ça tombe bien, c'est votre planète maîtresse, Mars. Mars, la volonté, Mars et Saturne, mais Mars en l'occurrence est actuellement dans une position où il vous soutient plein pot pour vous donner les moyens de vos ambitions pour parvenir à réaliser et à tenir les échéances sur lesquelles on s'est engagé avec une formidable force de détermination. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis pour l'anecdote, mes Capricornes, en ce moment, vous n'êtes pas à plaindre. Pourquoi Pourquoi Vous allez voir comme, comme ça peut être subtil, l'astrologie. En ce moment, vous avez... Vénus, la planète du charme, de l'amour, de la fluidité, sur votre ciel. Hein. Vous l'avez vu, Vénus, l'amour, protège tous mes signes de terre en ce moment. Hein. Taureau, Vierge, Capricorne. Poisson, Scorpion aussi. Et en même temps... Mais Capricorne, je reboucle, hein. vous avez les deux planètes qui sont en maîtrise dans votre ciel, les deux planètes qui sont les plus puissantes chez vous, naturellement, et elles sont toutes les deux dans le ciel, en ce moment c'est un peu technique, je m'y frotte pas trop en général pour pas vous embêter avec ça, elles sont toutes les deux dans des positions de maîtrise. Mars est en scorpion, il est formidablement puissant, Saturne, votre deuxième maître, est en verso, il est aussi en situation de maîtrise. Ils sont certes en carré l'un à l'autre, mais très globalement, le fait de pouvoir puiser en vous des ressources qui dans le ciel vous favorisent, ça sera jamais mauvais, clairement. Voilà, c'est dit. Je n'ai pas beaucoup parlé de mes petits cancers, on est avec Mars. Hein. Je n'ai pas, je vais parler beaucoup de mes taureaux cette fois-ci. Si vous ne me ferez pas de remarques en disant vous, mais je pense avoir oublié personne. On y est tous passés. Il y a des planètes qui nous gouvernent tous. Hein. Mais effectivement, vous le savez, quand les planètes sont en Sagittaire, elles ne sont pas formidablement protectrices pour mes Gémeaux. Mes Gémeaux, en ce moment, vous avez en opposition Soleil, hein, donc euh, l'énergie, beaucoup d'énergie, mais parfois en excès. Et puis une opposition de Mercure. Donc quand Mercure, votre maître à vous, mes Gémeaux, est dans le signe opposé, on doit davantage être à l'écoute, à l'écoute de ce qui est autour de nous, et on doit éviter de se disperser. Si on est à l'écoute et qu'on ne se disperse pas, on va tirer du mécanisme de l'opposition les meilleures énergies possibles pour se réajuster. Réajuster, pas fonctionner de façon un peu empirique. Prenez le temps, prenez du recul, soyez dans l'observation, et tout est gagné en ce moment avec le ciel tel qu'il est composé, surtout, encore une fois... Encore une fois, jusqu'en fin d'année, Jupiter, la chance, protège mes signes d'air, Jupiter, la chance, en verso, protège mes versos, protège mes balances, protège mes gémeaux, hein. voilà, très bien ça, une belle planète lourde qui nous veut du bien, c'est pas mal. Allez, je vais terminer par un truc auquel je suis attaché. Je vais vous parler de... Trouver son cap, retrouver son cap et euh, retrouver du sens. Pourquoi Parce que le, le, le, la problématique dans laquelle on, on peut se trouver tous actuellement et puis euh, très globalement, c'est la complexité qu'on peut avoir à se fixer dans l'objectif un collimateur. Pourquoi Je reprends cette métaphore à laquelle euh, j'aime beaucoup. Hein. Imaginons que nous soyons tous, vous, moi, la voisine, euh, tout le monde. On est tous sur une barque sur l'océan, j'adore cette image. Suivez-moi, rentrez dans mon système de fonctionnement. On est tous sur des barques. Certains d'entre nous vont avoir des petites barques, d'autres des grosses barques. Hein. Certains vont avoir des petits bras, des gros bras, des petites rames, des grosses rames. Tout ça, pour moi, c'est complètement secondaire. L'objectif, c'est de se fixer, vu qu'on est sur l'océan tous avec nos barques, c'est de se fixer un cap dans le collimateur, se fixer un phare sur l'horizon. Alors que le phare sur l'horizon, en fonction de nos moyens, de nos bras, de notre dynamique, il peut être à 500 mètres, il peut être à 5 km, à 500, à 1000. Est pas là non plus n'est pas la problématique, ce qui m'importe c'est qu'on ait un truc dans l'axe. Pourquoi parce que de cette façon-là, on fait converger toutes nos énergies vers les buts à atteindre. Aussi humble soit-il. Rien n'est plus terrible que d'être dans le flou, le brouillard. Pourquoi Parce que lorsqu'on n'a pas de cap et qu'on est sur son bateau, qu'est-ce que ça induit Qu'est-ce que ça engendre Ça engendre que le, le moindre mouvement d'air nous décale, nous perturbe. Le fait qu'on se cogne contre un autre bateau, ça peut arriver, on peut s'accrocher avec quelqu'un, on en fait un drame. Le fait qu'il y ait un courant marin qui nous oblige à nous déporter, ça devient une catastrophe d'anxiété. Le fait qu'il y ait de, de, de la pluie des vagues, des mouvements, tout ça ça nous, ça nous perturbe, alors que lorsqu'on se calibre un objectif dans notre cœur de visée, dans notre collimateur, quel qu'il soit encore une fois, tous ces épiphénomènes qui sont tout simplement les confrontations de la vie de tous les jours, eh ben on les gère avec beaucoup, mais alors beaucoup plus de facilité. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, euh, parce qu'on aime bien tout simplement. Bon, je vous dis merci pour vos likes, pour vous pour vos adorables messages, auxquels je suis très sensible, je réponds à tous, hein, parfois pas longuement, mais je réponds, très... je les vois tous en tout cas je les dis tous il euh, même qui me font des bisous, c'est super, Mimi adorable. Je, je suis vachement sensible à la gentillesse, moi, c'est clair. Bon, euh, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour euh, vos gentils commentaires, merci pour toutes ces énergies qu'on partage ensemble et qui nous font du bien parce que c'est une spirale vertueuse en fait. On échange ensemble. Merci.